probablement que vous en avez marre des personnages féminins à deux balles, les filles de harem qui se font ensorceler par le scénario, RPZ de Kanojo Kanojo, des tsundere plus que cascouilles qui sont maintenant présentes partout, tous ces personnages pour moi, c'est retour à la casse -couille. cuisine je comprends totalement, et j'empathie. et si vous avez cliqué sur cette vidéo dans l'espoir que tout cela change, euh bah non, ça se passera pas comme ça, mais je vais quand même vous parler d'un petit truc, qui vaut bien plus qu'un petit détour Cette fois, on se penche sur le cas de Akatsuki no Yona, aussi dit en français Yona, la princesse de l'aube, et ça fait longtemps que je n'ai pas vu une version française d'un titre, être aussi stylée. je bande, c'est un petit anime fantasy d'action et de relation, qui me faisait déjà beaucoup d'œil avant que je commence finalement à le regarder, parce que ça me trottait toujours dans la tête, je pense que c'est le cas de pas mal d'autres d'entre vous, on a tous comme ça un animé qui nous frappe dans l'œil mais qu'on ne commence pas, pour je ne sais véritablement quelle raison, généralement on se retrouve être surpris, car ça n'a rien à voir avec l'idée qu'on s'en faisait, ou simplement déçu, car ça s'éloigne trop de l'idée qu'on s'en faisait, et ça va pas forcément dans un autre bon sens, et pour Akatsuki no Yona, j'ai eu le même cheminement de pensée, sauf que c'était pas du tout comme je l'avais imaginé, et ça ne m'a pas déplu pour autant, installez vous tranquillement, et laissez moi vous faire part de toute mon expérience sur cette grande aventure リモート Akatsuki no Yona, nous fera suivre les aventures et les mésaventures de la princesse Yona, une jeune fille aux cheveux écarlates et aux yeux brillants, qui se trouve être la fille du roi. Au début, on la suit légèrement au sein du château, on remarque très rapidement qu'elle vit dans l'insouciance du lendemain, et qu'elle vit très bien dorlotée par son père, et protégée par ses gardes du corps, comme Hak qui est son ami d'enfance. Donc la princesse, totalement déconnectée de la réalité qu'elle est, va fêter ses 16 ans, et à cette occasion, un autre de ses amis d'enfance, du nom de Suon, se joint à la fête. Et depuis la vidéo de la dernière fois, on sait pertinemment ce que sont les amis d'enfance dans les animés. Oh non Les mêmes erreurs. Encore et encore. Et, et ça ne s'arrête jamais. Je deviens une fada! Faut savoir que Yona est amoureuse de Suwon, depuis très très longtemps, et veut enfin lui avouer ses sentiments. Et là, vous allez me dire, ah mais c'est tout mignon, regardez ces deux-là Eh bah non, mon gars Hélas pour elle, en allant à sa rencontre, elle le voit plein de sang car il a assassiné son père pour prendre le trône. Je parle du trône de la couronne, pas des chiottes. Bref, Yona et son garde Hak, qui lui est toujours fidèle, sont chassés du château à mort, et arrivent à s'enfuir dans les montagnes. Maintenant très loin du château et de sa vie d'enfance, l'objectif à présent être de survivre, et tout ce qui se passe dans cette période est plutôt intéressant, mais dans la finalité, ils vont rencontrer le prêtre de la région, qui va lui dire que son destin en tant que dragon rouge, est de rassembler les quatre autres dragons, et de les rallier à sa cause, ces dragons seraient les réincarnations d'autres porteurs très puissants, qui aidèrent jadis le dragon rouge avant Yona, à sauver le pays et à le protéger, bien sûr tout cela, c'est selon la légende, donc finalement on va suivre Yona, Hak et d'autres camarades qui les rejoindront, à la recherche des autres dragon pour pouvoir sauver le pays, qui n'était pas tant en paix que ça, et se battre pour regagner le trône qui lui revient de plein droit, pour se venger accessoirement de Suwon, et de la mort injuste de son père, ça sera très kiffant à suivre, et très riche en émotions et en suspense, mais j'ai quand même envie de vous en dire plus, parce que bon, c'était une dinguerie quoi Ce que j'ai vraiment aimé dans l'œuvre dans ses débuts, c'est l'immersion dont elle fait preuve pour vraiment nous faire ressentir les choses comme elle le voudrait. Tout le long, il y a toujours une certaine ambiance qui se garde et qui se veut toujours assez festive. On a l'humour qui est très fin et léger, mais que franchement, j'adore. Ça rythme très bien les choses. Vous savez, c'est le genre d'humour qui se fait au tac au tac, quoi. Hein. Et il y a ensuite le côté très archaïque de l'ancienne Chine. Personnellement, c'est une atmosphère que je kiffe de fou. Il y a même pas photo. Ah bah si, y'a photo On le ressent moins bien que dans les animés véritablement chinois comme Rai mais ça reste tout de même très kiffant Le décor, les empires, les rois, la façon de gouverner, allez savoir pourquoi, mais c'est ultra kiffant de parfois totalement changer de cadre Je m'appelle David, je suis japonais, je suis fils du soleil levant, je m'appelle David, je suis David, je suis japonais, je suis japonais, je suis japonais, wow. Et justement cette ambiance aussi singulière que la série peine à maintenir, lui permet de casser cette même ambiance quand elle veut en fait. Ce qui fait que dans un épisode, vous verrez probablement beaucoup de blagues et beaucoup de moments chill, mais certains événements perturbateurs vont venir casser, limite briser avec panache, cette merveilleuse petite ambiance de groupe et de monde, pour, en dernier ressort, impacter plus le spectateur sur leur venue. Finalement, cet effet de contraste direct est beaucoup utilisé, et possède des qui se sentent tout le long du visionnage, c'est plutôt kiffant, on va pas se mentir, autre truc bien kiffant sa mère, c'est que malgré le fait que le groupe se transforme littéralement en harem de beau gosse, n'y voyait rien de gay là dedans, bah au final la romance n'est pas si grande que ça, on voit très bien là où tout le monde met leurs priorités hein, mais pour autant, on est souvent focus seulement sur la relation entre Hak et Yona, et pas plus à vrai dire, ce qu'on pouvait penser devenir un défaut au premier abord, ne l'est décisivement pas, et la série ne tombera pas dans ce genre de facilité, car elle a un scénario et des personnages assez intéressants pour ne pas faire un reverse harem de merde, encore une fois, vous devez sûrement penser euh, à ce que je pense, et bien sachez que… Wow oh là là, là là, Je viens de finir de créer la saison 2 de Kanojomo Kanojo Mo hein, Kanojo, euh, franchement, euh, ça va buzzer, c'est sûr, euh, après tous les gens ils aiment bien dragon ball, donc… Euh... <rire> Je dois aussi faire une petite mention honorable à l'antagoniste, qui est vraiment pas mal, bon on va pas se mentir, c'était ultra prévisible, en plus si vous avez vu l'opening avant, euh, c'est encore pire… Bon bah j'ai regardé tout l'animé, c'est pas si mal d'être aveugle finalement… Non plus sérieusement, je n'ai jamais vu un opening autant spoiler son animé en fait, il s'est passé quoi chez les producteurs ce qui s'est réellement passé chez les producteurs. Bon, du coup, on fait quoi pour le l'opening Bah, je sais pas, vous faites comme d'hab, vous, vous mettez l'animé, quoi. On met l'animé Oui. On met l'animé Oui. D'accord, d'accord, j'ai. On met, on met tout l'animé. Ok, merci, très bonne réunion. J'ai hein. rien compris. Et en plus, on réutilisera les mêmes plans pour le deuxième opening. Holiday Jenny, Masterclass Harry, je suis à mon prime, ça part en prod. Aidez-moi. Je veux pas finir comme No Game No Life ou Classroom of the Elite. On n'aura jamais de saison 2, putain! <rire> mais sinon ouais, l'antagoniste est vraiment pas mal, il a l'air d'avoir de très bonnes raisons, des gros objectifs dans la vie, et ne ressemble pas à un méchant en fait, et ça c'est vraiment pas mal, mais arrêtons de se mentir deux minutes, car la vraie raison pour laquelle c'est aussi bien et aussi hypant de regarder Akatsuki no Yona, c'est pour Yona elle même, c'est un personnage complet et profond, qui même une fois la série finie, on ne connaît pas totalement, et n'avons encore rien vu de ce qu'elle peut véritablement accomplir, ce que j'ai adoré, c'est le côté faible de la ce qui n'est pas biaisé et qui incarne totalement la phrase suivante être faible n'est pas un crime, mais le rester, ça l'est. Fan de Black Clover, clin d'œil, clin d'œil. Sauf que cette fois, de surcroît, il n'y a pas de power-up magique pour venir l'aider, et aucune aide divine pour lui conférer les pouvoirs d'accomplir les choses seules, et la chose qui rend ça intéressant et drôle à la fois, c'est qu'elle en est entourée de partout justement, de tous ses pouvoirs hors normes, mais pourtant, elle ne quémande pas leur aide, et veut devenir forte sans forcément tout le temps dépendre d'eux, ce qui est tout à fait louable, une personne simple aurait simplement pris l'appui de ses soldats, Yona veut devenir une chef forte, qui commande des soldats forts également, et c'est beau, putain Je pense sincèrement avoir trouvé ma waifu, les gars. Aujourd'hui, je le dis, j'en ai rien à foutre. Attendez, quand même Sa faiblesse est sûrement le seul aspect d'elle-même, qu'elle ne peut jamais vraiment se pardonner, et la volonté d'aller au-delà, se fait plus grande ici, et se fait mieux remarquer, grâce à tous ces obstacles, qui lui disent, de façon assez logique parfois, de ne pas faire ça. Son père a dédié tout son règne à ne pas manier d'armes, c'est une princesse, une aristocrate, et qui plus est, une femme, elle a des gardes du corps monstrueux, en fait, tout est prédestiné à l'empêcher d'évoluer, ou alors la convaincre que cette évolution n'est pas nécessaire, et qu'elle peut rester dans sa bulle, et à partir de là, on commence légèrement à séparer notre vision en deux, celle du début de sa vie au château, et celle de maintenant, qui est celle de la triste mais dure réalité, nous le percutons légèrement plus vite que Yona, car on pouvait s'en douter, mais elle non, justement, et le fait de malgré tout ça, de vouloir devenir plus forte par ses propres moyens, et la plus grande dignités qu'il soit qu'on peut apercevoir dans ses yeux ardents, et sa chevelure écarlate, bah clairement, c'était un gros kiff, d'épisode en épisode, t'as véritablement envie de l'avoir évolué, et faire évoluer les gens autour d'elle à son tour, de par son développement et ses convictions, une protagoniste magnifique qui ne cache pas sa faiblesse, mais qui au contraire, en fait une force et une motivation pour pouvoir avancer et accomplir son devoir, tout ça sans aucune capacité hors norme pour autant, et sans aucune prédisposition au monde qu'elle affronte actuellement, et finalement, n'est-ce pas là la plus grande preuve d'esprit shonen à l'état pur. Moi je pense que oui. Après mention spéciale aux openings. Hein. Mon ressenti au premier opening. C'est beau, c'est doux, c'est vif. C'est comme si le violon venait fusionner avec le décor pour s'imprégner finalement de toute la grande puissance. Mon ressenti au deuxième opening. Rock'n baby! Euh, pour résumer sur les grandes lignes, Akatsuki no Yona est une œuvre magnifique, qui vous immergera très probablement assez facilement dans son monde, et vous fera apprécier l'aventure, aux côtés de notre princesse aux cheveux rouges, et de tous ses compagnons hors pair, c'est une véritable exploration de monde, et de personnages que nous avons là, et l'intrigue n'en démord pas pour autant, en donnant toujours envie de regarder le prochain épisode, sauf que arrivé au 24ème, euh, que faire Et c'est justement là que j'entre en jeu, et que je vous dis, c'est une suite est possible, et je ne sais pas pourquoi je crie Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au volume 9 du manga et plus précisément chapitre 47. Alors, si je vous dis de reprendre ici, vous pouvez y aller. L'adaptation de l'animé par rapport au manga est vraiment plutôt correcte. La seule chose à la rigueur que vous louperez, c'est quelques petits moments de romance pas bien utiles ou simplement de longs moments d'itranches de vie. Donc, si vous voulez vraiment profiter de tout, genre vraiment de tout, bah vous pouvez reprendre légèrement avant. Mais en termes d'histoire pure et de personnages, tout a été adapté correctement donc euh, aucun souci à se faire à ce niveau là de toute façon vous me faites confiance pas vrai pas vrai Bref, maintenant pour une saison 2 en animé, déjà niveau du matériel source, c'est possible, L'animé adapte 47 chapitres, et le manga continue toujours de sortir, avec le chapitre 212 qui est sorti le 19 août, ce qui est super récent, et vous fait peut-être réaliser qu'avec cette avance du manga, on pourrait encore faire 3 autres saisons, ce qui est vrai d'ailleurs, donc niveau de l'adaptation, faire une saison 2 et même une saison 3, serait en théorie possible, mais maintenant, c'est niveau du reste que ça bloque, les blu-ray se sont vendus, à 3000 exemplaires, ce qui n'est pas dégueulasse en effet, mais n'est pas assez pour la période à laquelle la série sortait. Niveau des goodies aussi, c'est presque inexistant, essayez seulement de trouver plusieurs figurines de la série, c'est pas vraiment possible quoi, et ça ne rassure pas sur les chiffres qu'a fait l'animé. Et niveau de la popularité, désolé pour ce retour à la réalité aussi brusque, mais il ne faut pas se mentir, l'animé date presque de 7 ans, il y a toujours des fans qui sont prêts, hein, mais globalement, l'animé est tombé dans le néant, et plus personne Personne ne se hype dessus, et toute cette structure de production qu'est l'animé euh, nous fait arriver à la conclusion que celui-ci n'a été fait que pour promouvoir le manga, et rien de plus. Ça se prouve encore plus quand vous savez que les 3 OAV ont adapté des chapitres qui venaient du volume 18, ce qui n'est pas du tout la suite de la saison 1. C'est également le même cas pour Masamune Kun en fait, c'est juste une promotion du manga, et l'intérêt porté à la promotion ou à la merche de l'animé ne fait hélas que le confirmer. Ce n'est pas impossible non plus, hein. j'ai vu des cas qui étaient Bien pire que ça, hein, genre classroom of the elite. Mais je n'aime pas donner de faux espoirs non plus. Donc objectivement, à l'heure actuelle des choses, une saison 2 n'est pas vraiment très possible. Donc en tant que grand fan de l'oeuvre, je pense que je vais continuer au manga. Et je vous invite du coup à faire de même si vous aussi vous avez autant apprécié que moi. Mais évidemment, n'oubliez pas que dans l'ultime des choses, euh, si toute information venait à apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait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 Et c'est la fin